De la mer et de la terre, s'imprégner de chaque instant, de chaque effluve, de ce que les îles de Guadeloupe nous offrent de meilleur. Savourer et apprendre chaque jour un peu plus des autres, de leurs talents. leur savoir-faire et se délecter avec gourmandise des produits de cet archipel les îles de Guadeloupe, terre de saveur.